mon fils roi, arrivé dans un endroit, même en absence de son père. sa présence en s'est liée montrez le lui-même ta présence Fils du roi, on voit les rois lui mêler. Dans ce monde fils du roi, même si ton mais il n'est faute, il reste toujours fils du roi. Et toi aussi bien aimé, même si tu tombes ce matin, tu es toujours fils de Dieu. Il reste toujours fidèle car personne ici bas n'a pas les droits d'effacer ton nom dans les livres de l'agneau. Qui est plus que les anges du ciel? Car les anges seront là pour sécuriser le palais royal. Mais toi étant bien son fils, mais toi étant bien sa fille, tu seras même dans sa maison. Tu vas manger avec les rois. Raison pour laquelle est bien aimée. Chaque jour quand toi tu marches, quand tu pars au travail. Tu viens à l'église, même quand tu dors chez toi, les anges sont à ton service. Toi toi, ma bien aimé, Si tu veux voir Dieu, mon frère Si tu veux voir Dieu, ma sœur N'allez pas chercher Dieu au ciel Dieu n'est plus là au ciel Il est voilé dans un homme Il est voilé dans Branham Il est voilé dans ton frère Il est voilé dans ta sœur Amen, gloire à Dieu c'est pourquoi frère Branham me dit: Quand tu vois ton frère ou ta soeur venir peut-être te visiter, ne faut pas les négliger, ne faut pas les dénigrer. Car sa présence dans ta maison, car sa présence devant toi, c'est la présence de Dieu lui-même. Toutefois que vous faites à mes plus petits, c'est à moi Jésus que vous faites. Je suis le fils du roi, Tu es le fils du roi. Quand on voit les fils du roi, on voit le roi lui-même. Quand on voit une fille du roi, on voit le roi lui-même. Oh, tu te poses cette question moi et ta fils, fille de Dieu. En train de souffrir ainsi, écoute les conseils de Frère Branham. Il dit, quand il y a des épreuves, quand il y a même des difficultés, et que tu y es toujours dans ces messages, tu en as toujours cette parole. C'est ça la preuve incontestable, que tu es fils-fils de Dieu. Et seulement bon courage, un fils fille du roi ne souffre jamais toi simplement tranquille, ta situation est sous contrôle, ton problème est sous contrôle, ta famille est sous contrôle, tes projets sont sous contrôle, ton bureau est sous contrôle, ton travail est sous contrôle, ta famille est sous contrôle. mon Que Dieu vous bénisse tous à l'écoute de cette mélodie. Alléluia gloire à Dieu, il est merveilleux.